Et j'espère que tu as un matelas de yoga ou une petite serviette pour être confortable. Et regarde derrière moi. On a deux lionceaux avec nous. Bonjour Odessa, le lionceau. Bonjour! Bonjour Xavier, le lionceau. Bonjour! Et on te dit bonjour! Bonjour! Regarde derrière nous. On est dans la savane africaine. Et t'entends? On entend des cigales chanter au loin à cause de la chaleur. Et wow! Il y a du foin et des herbes hautes à perte de vue. N'est-ce pas, les lionceaux? Oui! Hey, hein? Et le soleil nous picote la peau de sa chaleur. Il picote le dessus de notre tête, nos épaules, notre ventre, nos jambes et nos pieds ça va tellement du bien. Allez, on respire ensemble l'air chaud de l'Afrique. Et on expire. Ah! Oh. Oh, mais justement, profitons de cette chaleur pour faire nos échauffements. On va s'échauffer de la tête aux pieds en commençant par notre cou. On va faire des petits mouvements, comme ça, comme le pendule d'une horloge. On va en faire 10. Compte avec moi très fort! Un! un deux! 3, 4, 4 5, 5, 5, 6, 6 7, 7, 8, 8, 8 9, 9, et 10. 10. Maintenant, on va faire des cercles avec nos épaules vers l'arrière 10 fois. On compte très fort. 1, 2, 3, 5, plus fort. 4, 5, 5, 5 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Maintenant, vers l'avant. 1, 2, 2 3, 3, 4, 4, 4 5, 5 6, 6, 6, 7, 8, 8 9, 9 10. 10. Pour la prochaine étape, tu peux faire comme moi ou comme ça. On va faire 5 tours avec notre bassin. De ce côté. 1, 2 3 4 5 Maintenant de l'autre côté. 1 2 3 4 5 Petit silence. La prochaine étape n'est pas facile. On va lever notre pied et faire des tours avec notre poignet et notre cheville vers l'extérieur 5 fois. 1 2 hum. 2 3 4 5 Maintenant vers l'intérieur. 1 2 3 4 et 5 Maintenant on change de cheville et de poignet. Vers l'intérieur 5 fois. 1 2 3 4 5 vers l'extérieur 1 2 3, 4, 4, 4, 5. On dépose notre pied. Oh non! On a déposé notre pied dans un nid de fourmis! Oh, oh non! Il fourmis montent le notre de nos talons, sur notre chandail, dans nos cheveux! Allez, on essaie de s'en débarrasser! On secoue notre corps, on secoue notre corps! On fait des petits bons, on fait des petits bons, on tourne, on tourne, on se secoue et. Wow. On s'est débarrassé de toutes les fourmis! Ouais! Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Fais comme moi. Place ta main sur ton ventre et imagine que ton ventre est un ballon qu'on va gonfler et dégonfler. Lorsque tu inspires, on va gonfler le ballon. Et lorsque tu expires, on va faire ce son-là. Comme un ballon qui se dégonfle. Allez, on prend trois grandes respirations ensemble. On inspire. On expire. On gonfle le ballon. On expire. Une dernière fois. On gonfle le ballon. Et on expire. Bravo! Et n'oublie pas de bien respirer tout au long de l'aventure. Ça? Mais oui, c'est le galop de la girafe. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble, une girafe? Ça ressemble à ça. Une girafe, ça a des taches, un long cou et quatre pattes. Une girafe, ça aime danser, alors fais aller tes pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Allez, on va la rechanter ensemble.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 Une girafe, ça aime danser. Alors, fais aller, aller tes pieds. Un, un, deux, trois, trois quatre, quatre, cinq, six, sept, quatre. huit. Eh bien, ça me donne une idée. Et si on se transformait en girafe? Oui! Allez, fais comme moi. Mets tes pieds comme ça. On prend une grande inspiration. Active tes doigts magiques. Et on se transforme en girafe! Ah, c'est ça! Les ah, ce girafes sont très grandes. Allez, on va imiter la girafe. Mets tes mains au-dessus de ta tête comme ça, et colle la pompe de tes mains ensemble. Et on monte sur la pointe des pieds et on étire notre long cou de girafe. Et on redescend. On recommence. On prend les bras, on colle les mains comme ça, on monte sur la pointe des pieds et on étire notre grand coup de girafe. Oh. Ah! Et on redescend. Maintenant, je vous donne un petit défi. Les girafes, on va faire la même chose, mais avec une jambe seulement, en plaçant notre pied comme ça. On l'essaie. On monte. Et là, on colle notre autre pied comme ceci. On compte jusqu'à cinq. Un, Bien. deux... 3, 3 4, 4 5 Bravo. Et on fait avec l'autre pied, on monte. On colle le pied de ce côté-là et on compte jusqu'à 5. 1 2 3 4, 4, 4 5 et on redescend. Et alors secoue nos jambes pour les relaxer. Ah Ah Il fait chaud aujourd'hui, hein. Oh. Et j'ai vraiment soif. Ah oh. Aimé. Mais... Si on se rendait au lac pour se rafraîchir! Allons-y! Oui, allons-y! Sais-tu comment on court, nous, les girafes? On marche en utilisant nos jambes du même côté en même temps. Fais comme moi ou fais comme ça. On descend sur nos genoux et on va étirer notre bras et notre jambe en même temps, tout en respirant. Allez, on inspire... et on expire. On change de côté. On inspire et on expire. On change de côté. On inspire et on expire. Une dernière fois. On inspire et on expire. Odessa, es-tu prête à relever mon défi de girafe? Ouais. Ouais, hein? On y va. On va tenir la pause pendant 10 secondes de chaque côté. On y va, je vous entends compter. Un. Euh... 2, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6 7, 7, 8, 8 9, 9 10. 10. Et on dépose notre jambe de l'autre côté. Même chose, 10 secondes. 1, 2, 2 3, 4, 4, 4 5, 5 6, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10. Ah! Oh, et là, le lac se rapproche. On y va plus rapidement, car on a très soif. Allez! Hop! Hop, hop, hop, et plus rapide, on oh y va. Hop, hop, on a tellement soif. Le lac est tout prêt, et on est arrivé. Et on est essoufflé. Allez, on va prendre notre souffle. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on se met debout. On inspire et on expire. Oh, là, on va pouvoir boire l'eau du lac. Allez, on descend notre long coup de girafe vers le lac. Et... et... Mais... le truc ne se rend pas à l'eau. Oh non, on remonte. On essaie de redescendre sans plier les genoux. On y va, on descend notre long coup de girafe vers l'eau. Et... on est trop loin de l'eau pour boire. Allez, on remonte. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on se rend pas. Ah, j'ai une idée. On va écarter nos jambes un petit peu, comme ça, et voir si notre tête est plus proche de l'eau. On descend notre tête. Ah! Oh, ça fonctionne, on est plus proche de l'eau. Mais pas encore assez bas. Allez, on remonte. On écarte nos jambes encore plus grands Et on descend. Oh... Oui, oh, ça a fonctionné. Et on va pouvoir rafraîchir nos petites cornes dans l'eau car on a eu chaud. Allez, on balance nos petites cornes d'un côté à l'autre tout en respirant. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. On expire. Et là, on va boire tout au du lac. T'es prêt, Xavier? Mm -hmm. Un, deux, trois. Oh. Ah. oh, ça fait du bien. Hein? Oh oui. Et hey, je me sens tellement bien que ça me donne envie de chanter. Une girafe, ça a des taches, un long cou et, et quatre, quatre pattes. pattes.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 un long coup et quatre pattes. Une girafe, ça aime danser. Alors, fais aller tes pieds. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit! Savais-tu que nous, les girafes, on n'a pas de cris, mais on peut faire un bourdonnement comme ça. Mmh. Tu veux essayer avec nous? Mets ton dos bien droit et tu peux mettre tes mains sur tes genoux comme ça. On inspire. Mmh. Mmh. On inspire. Mmh. On prend une grande inspiration. Mmh. Et là, Xavier, Odessa, de mes petites girafes, je vous donne un défi. On va essayer de tenir notre son pendant 10 secondes. On y va! On prend une grande inspiration. Mmh. Bravo. On prend une dernière inspiration et on expire sans son. T'entends ça? C'est quoi ce son-là? Ah! Oh! Ah! Oh! Ça chatouille sur le dessus de notre tête! Oh, C'est un oiseau! Il devait croire qu'on était un arbre à cause qu'on est si grand! Bonjour, Monsieur Loiseau! Bonjour, Monsieur Loiseau! Ah! Je m'appelle Oscar Loiseau! Allez, les amis, on va imiter Oscar l'oiseau. L'oiseau regarde les alentours comme ça. Il a mis sa jambe par-dessus l'autre, il entoure sa jambe de son aile et on l'ouvre. Et on compte jusqu'à 5 en regardant notre aile. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. On ouvre notre aile et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ferme notre aile. Une dernière fois. On ouvre notre aile et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va changer de côté. On met cette jambe-là par terre, on met l'autre jambe par-dessus, on prend notre jambe comme ça et on ouvre notre aile. Comme ça. Et on regarde l'aile et on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Encore une fois, on ouvre notre aile. Un, deux, deux trois, trois, quatre, quatre cinq. cinq. Ah! Une dernière fois, on ouvre notre aile. Un, deux, deux trois, trois, trois, quatre, quatre cinq. cinq. Et on ferme notre aile. Euh, Oscar Loiseau, pourquoi vous vous êtes déposé sur notre tête? Ah! C'est que je voulais manger les fourmis sur votre tête. Des fourmis? Quoi? Oh, ça, Xavier, je crois qu'on n'avait pas bien secoué toutes les fourmis plus tôt. Oh, oh, oh non! Rails! Allez, on imite l'oiseau qui picore les fourmis. Allez, on saute de ce côté et on picore. Pic, pic, pic. et de l'autre côté. Pic, pic, pic de l'autre côté. Pic pic, pic, pic, de ce côté. Pic, pic, pic. Pis, plus rapidement. Saute, pic, pic, on saute. Pic, pic, on saute. Pic, pic, on saute. pic. pic. On saute. pic, pic. On saute. pic pique, on saute, pique, pique, et oh, le poisson s'est envolé. Euh, au revoir, Oscar l'oiseau. J'ai tout mangé. Au revoir. Eh, hey, mais maintenant qu'on a bu l'eau et qu'on a chassé toutes les fourmis sur notre tête, on peut rentrer à la maison. Allez, on rentre à la maison en chantant notre chanson de gira. Une girafe, ça a des taches, un long cou et, et quatre, quatre. pattes,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 Une, Une girafe, girafe, ça a à des à taches, à un long cou et, et quatre pattes. Une girafe, ça aime danser, un alors fais aller tes pieds. Un, deux, trois, trois quatre, quatre, cinq, six, six sept, sept, huit, neuf, neuf, dix! On est allé plus loin! <rire> Allez, les amis, on s'assoit sur nos fesses et on croise nos jambes. Eh oui, c'est déjà la fin de notre aventure. On s'est bien amusés, les petits girafes, hein? Oui! Alors, maintenant, on va fermer les yeux et on va se féliciter pour notre beau travail. Allez, ferme tes yeux. On a bien fait ça. On a traversé toute la savane pour trouver un lac. On a bu toute l'eau du lac et on s'est fait un ami, Oscar Loiseau, qui a mangé toutes les fourmis sur notre tête. Ensemble, on va respirer. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Maintenant, ouvre tes yeux. On ouvre grand les bras. On active nos doigts magiques et on se fait un câlin. Et ensemble, on va se dire merci à toi. Un, deux, trois... Merci! merci. Si as des amis autour de toi, tu peux aussi leur dire merci. Merci, Xavier le lionceau. Merci. Merci, Odessa, le lionceau. Merci. Et on te dit merci. Merci! merci. Je m'appelle Christopher, et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini-yoga. Au revoir!